Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir les différents types de fonctions et on va les définir. Vous devrez les apprendre par cœur. C'est parti On va donc commencer nos définitions de fonctions avec la fonction affine. C'est une fonction obtenue par multiplication et addition de la variable par des constantes. Donc du coup elle va être de la forme f de x égale ax plus b. Il faut bien comprendre que a et b ce sont les constantes. X, et la variable. Donc en général, A et B, ça sera des nombres. Le nombre A, d'ailleurs, on l'appelle la pente. Et on verra quand on verra l'interprétation graphique des fonctions, pourquoi on appelle ça la pente, vous avez déjà une petite idée. Et la constante B, c'est appelé l'ordonnée à l'origine. Et là aussi, on verra l'origine graphique de ce terme. Donc faut connaître par cœur. Le coefficient devant le X, c'est la pente. Le nombre qu'on additionne, c'est l'ordonnée à l'origine. Du coup la représentation graphique c'est une droite. Un exemple de fonction, f de x égale 5x plus 4, ben la pente c'est 5, l'ordonnée à l'origine c'est 4. On continue maintenant avec les fonctions linéaires qui sont un peu plus simples puisque c'est juste des fonctions obtenues par multiplication de la variable par une constante. Donc on n'a plus l'addition. Autrement dit c'est de la forme f de x égale ax et a comme précédemment est appelée la pente. Du coup, c'est une relation de proportionnalité, f de x égale un nombre fois x, c'est proportionnel, et le coefficient de proportionnalité correspond à a. Au niveau graphique, c'est une droite qui passe par l'origine, comme on l'a déjà vu dans le chapitre sur la proportionnalité. Un exemple de fonction linéaire, f de x égale moins 3x, à ce moment-là, la pente ou le coefficient de proportionnalité vaut moins 3. Enfin pour les premières fonctions de base, la fonction constante, c'est une fonction très très simple parce qu'elle associe toujours le même nombre, quelle que soit la valeur qu'on lui donne en entrée. Donc elle a la forme f de x égale b, et c'est pas par hasard qu'on utilise la lettre b, vous allez comprendre juste après. Et du coup sa représentation graphique c'est une droite horizontale, puisque quelle que soit la valeur de x, ça donne toujours la même valeur en sortie. Exemple f de x égale 12, ben c'est une fonction qui, quel que soit le, don, le nombre x qu'on lui donne, donne en sortie le nombre 12. Donc si on regarde nos trois fonctions qu'on vient de définir, affine, linéaire et constante, on va se rendre compte qu'il y a un lien très fort entre les trois, puisque finalement les fonctions linéaires et constantes sont aussi des fonctions affines. En effet, si b vaut 0, eh ben on a f de x égale ax, donc c'est une fonction linéaire. Autrement dit, une fonction linéaire, c'est une fonction affine dont l'ordonnée à l'origine vaut 0. Ben oui, ça passe par le point 0, c'est normal. Et puis par contre, si A vaut 0, on a f de x égale B, c'est tout. Ben, finalement, les fonctions constantes, c'est des fonctions affines qui ont une pente nulle. Ben oui, elles, elles vont tout droit, elles sont horizontales, c'est logique que la pente soit nulle. On passe maintenant au dernier type de fonction à connaître par cœur, ce sont les fonctions quadratiques. On dit que ce sont des fonctions du second degré parce qu'elles sont définies par un polynôme du degré 2. Un polynôme degré 2, c'est de la forme f de x égale x 2 plus bx plus c. C'est degré 2 parce qu'on a un x au carré. Attention, là on a les constantes a, b et c ce sont des nombres, mais sont, ça n'a rien à voir avec les constantes a et b qu'on vient de voir des fonctions affines. n'est pas la pente, c'est pas l'ordonnée à l'origine. Donc c'est un risque de confusion. Rappelez-vous, les coefficients qu'on met pour les fonctions quadratiques, ça n'a pas une interprétation facile au niveau graphique, puisque la représentation graphique c'est une courbe, c'est pas une droite, et cette courbe est appelée parabole, c'est aussi un terme à connaître. On va voir dans les exercices à quoi ressemblent les fonctions quadratiques également. Et un exemple de fonction quadratique, ça serait f de x égale 2x carré plus 5x plus 17. J'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas à poser des questions si vous n'avez pas compris. Vous devez connaître par cœur les définitions des fonctions constantes, linéaires, affines et quadratiques. Alors n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.